Eh hey, yo wow yeah. Wow. Yeah. yeah wow parce 4, 4 5 dis toi en mets 3 4 5 là je suis posé avec 3 4 5 baby me dit que c'est fini donc forcément je suis loli je me noie dans la poussière cette girl skinny j'aime pas donc, je me dis que c'est fini, mais je le fais deux ou trois fois pour être sûr. Baby, je pensais pas ça serait dur. Je pense à autre chose, je like des sommes dans des chaussures. Yeah. Je kiffe les billets je veux plus fort que son J'avais à la Très peiné, moi qui pensais l'aimer, c'était des pensées altérées Je lui ai dit qu'elle est moi Ça pouvait pas coller Maintenant elle est très peinée Et je dois la racheter J'kiffe les billets morts Je veux plus fort que son J'arrive J'avais la en Fort J'kiffe les billets morts Until well, there's